En fait, maintenant, ça fait vraiment partie du, du quotidien. Et du coup, que ça soit l'anglais ou l'espagnol, dès que je peux piocher quelque chose dans une autre langue, je, je le fais maintenant. Je lis plus de livres en anglais, en espagnol, en français. Enfin, les films, je peux toujours regarder un film en français. J'ai l'impression que tu parles français. Enfin, Hello Adélaïde, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cette vidéo. Merci beaucoup pour ton temps, de partager auprès de notre belle communauté ton expérience. Du coup, est-ce que euh, tu peux nous dire pour commencer, exemple eh tout simplement, qui es-tu et euh, c'était quoi ton parcours avec l'anglais avant Donc, euh, moi je suis Adélaïde. Euh, l'anglais, ben, je l'ai appris à l'école, mais j'avais juste un niveau troisième, donc autant dire que c'était vraiment euh, quasiment zéro. Ça faisait plusieurs années que j'avais vraiment envie de l'apprendre, mais je ne m'étais jamais lancée et puis j'avais décidé donc de partir à l'étranger du kit pour pouvoir apprendre en immersion directement puis avec la situation sanitaire ça n'a pas pu se faire et puis je suis tombée sur ta page et je me suis dit bah, autant commencer à apprendre maintenant comme ça j'aurai des bases et ça sera plus simple et je pourrai toujours améliorer quand je partirai et euh, du coup voilà c'est comme ça que, ça que ça a démarré ouais, c'est super que tu aies démarré comme ça parce qu'effectivement euh, tu vois c'est un acte manqué au final parce que souvent c'est ce que je recommande de, de plutôt se préparer euh, avant de partir, parce que souvent, euh, souvent oui, si, souvent, ça m'arrive aussi, on se dit, je vais partir à l'étranger, la langue va s'écharger dans mon cerveau, ça sera simple, j'ai bilingue, puis au final, il y a beaucoup de désillusions, donc euh, c'est cool que tu aies, aies pu le faire dans ce sens-là. Et du coup, toi, à l'oral, comment, hein, comment tu te sentais avant, euh, avant tout ça euh, ben En fait, c'était compliqué, parce que déjà bon, je ne savais pas parler et puis euh, j'ai ma meilleure amie qui visait aux états unis donc je suis déjà allée là-bas plusieurs fois et en fait ça me frustrait parce que du coup ben, c'est pareil j'étais incapable de parler c'était toujours elle qui parlait et puis je ne me sentais pas du tout euh, à l'aise et mm -hmm. puis euh, c'est pareil finalement même quand j'ai commencé euh, le marathon j'ai quand même eu pas mal de temps avant de me lancer à parler à faire des sessions sur italki mais finalement après une fois que j'ai démarré euh, c'était très bien. Et puis, en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que même si jamais c'est pas parfait, ce n'est pas grave. Et puis, quand on parle avec des natifs, ou etc., ben en fait, ils font quand même l'effort de parler plus lentement, d'essayer de comprendre. En fait, il voilà, n'y en fait, a que les Français qui peuvent rigoler et se moquer en fait, de quand on parle ou quand on fait des fautes. Mais en fait, quand on est dans un autre pays, les gens, en fait, on trouve toujours des manières de communiquer. On y arrive et il n'y a pas de souci. Ça, c'est vrai, mais c'est super que tu mettes en avant ce point, c'est qu'il n'y a qu'en France qu'on est capable de se moquer les uns les autres. Euh, c'est horrible, mais euh, et je pense que c'est aussi ça qui a créé le, euh, bah, cette grosse peur qu'on a, la peur du jugement, la peur de faire des erreurs, etc. Et du coup, on n'ose pas et on imagine que tout de suite, on va se moquer nous, alors qu'effectivement, comme tu le dis, dès qu'on est en situation, finalement, euh, ben, ça va. <rire> on a projeté des trucs qui ne sont pas aussi, euh, aussi graves dans la réalité ok et du coup pourquoi tu as voulu intégrer le programme marathon d'anglais c'était quoi le, le, le truc qui t'a le plus parlé dans notre approche euh, moi c'était vraiment le fait qu'il y ait quelque chose de structuré et du coup je savais, enfin structuré dans le sens où il y allait avoir des fiches pédagogiques, des vidéos etc et je savais que le fait de m'engager dans quelque chose ça allait me permettre de de, de m'y tenir et après aussi ce, qui, ce que j'ai vraiment euh, aimé finalement après une fois de temps c'est que ben, du coup voilà tu donnes des outils et plusieurs choses et en fait chacun a la possibilité d'apprendre en fonction de ben, comment il apprend en fait parce qu'on est tous différents euh, là dessus et du coup euh, ben, moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé ça m'a pour apprendre justement, et puis finalement l'année dernière j'ai appris à parler anglais, cette année j'ai appris à parler espagnol, donc euh, du coup, euh, et en fait c'est possible, on s'en compte que voilà, on peut y arriver quoi. C'est waouh, tu vas vers le polyglotisme si on peut dire ça, c'est super, donc tu passais de bloquer à l'oral à, à, bah, à trilingue quoi, c'est beau ça, et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie du coup Alors là, à l'heure actuelle je ne dirais pas qu'il y a de gros changements, si ce n'est que ben là, par exemple, euh, je viens de rentrer de, de voyage et du coup, eh bien, en fait, euh, ben vraiment j'ai pu me sentir libre parce que quand je ne pouvais pas parler avec des gens en espagnol, ben, du coup je pouvais parler en anglais. Et en fait, euh, pour l'instant, ça change ça. Après, voilà, j'espère que ça me permettra de, voilà, de voyager plus, etc. Mais... J'adore quand vous me que ça n'a pas changé grand-chose. Mais quand je voyage, je suis libre, je peux parler anglais ou espagnol. C'est ça. <rire> c'est ça, c'est vraiment ça pour moi. C'est le mot liberté. Et hop, j'ai le cerveau qui ting Quand j'entends ce mot-là, et du coup, c'est génial. Hein. Génial. Et du coup, niveau confiance en toi, tu es bien. Quoi. Tu ne te poses pas de questions euh, quand tu voyages, à dire ah non, je ne parle pas, donc je vais pas. Là, tu es totalement libre d'aller où tu veux. Quoi. Ben oui, alors après, même si jamais de toute façon, c'est loin d'être parfait et que j'ai encore pas mal de choses à apprendre, etc. Mais en fait, c'est pas grave, même si jamais c'est pas parfait, parce que ben, je peux quand même me faire comprendre, parler. Enfin, je veux dire, j'ai quand même pu passer des journées entières, des soirées avec des personnes qui parlaient qu'anglais ou qu'espagnol. Et du coup, j'ai eu aucun souci, en fait. Donc, c'est pas trop bien. Génial. Dans tous les cas, on a toujours à apprendre, c'est les langues, c'est... On peut toujours se perfectionner, c'est comme tout apprentissage, on n'a jamais terminé. <rire> Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fait justement pour débloquer cet oral Qu'est-ce que tu as mis en place En gros, quel genre de routine d'anglais tu as-tu as mis en place Je sais que les élèves, vous êtes tous différents, vous êtes tous finis, on vous donne une méthode, mais après chacun fait sa popote pour justement s'adapter à son propre rythme. Donc du coup, est-ce que tu, tu serais OK pour nous partager oui. Donc en fait avec l'anglais au départ c'était vraiment la découverte comme je c'était la première fois que je faisais un apprentissage comme ça mais vraiment moi ce qui m'aide en tout cas c'est d'être organisé planifié d'avoir vraiment quelque chose où je marque tout ce que tout ce que je fais en fait et de suivre mon apprentissage comme ça alors c'est vrai que je dé, je déterminais pas à l'avance exactement où tel jour je vais faire ça ou tel jour je vais faire ça mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, ce qui a débloqué, c'est quand je me suis engagée à faire le défi 90-10. Mmh. Euh, du coup, ça a été vraiment de regarder en fait, beaucoup de, de films et de séries. C'est vrai que je comprenais pas tout forcément au début, mais voilà, je regardais donc en anglais avec les sous-titres en anglais, et puis en fait finalement ça m'a vraiment aidé à améliorer ma, ma compréhension à un niveau que je n'aurais pas pensé. Mmh. Et du coup après c'est ce que j'ai refait pour l'espagnol et ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi. Et donc pour l'espagnol en fait j'ai fait un peu la, la même chose, c'est-à-dire que j'ai mis trois mois en fait avant de passer à l'oral alors je sais que c'est pas forcément le mieux parce que voilà plutôt on y passe plutôt on peut apprendre etc mais c'est vrai que le fait d'avoir regardé beaucoup de films et de séries comme ça vraiment beaucoup de euh, du coup ça ça m'a permis voilà de, de vraiment améliorer cette compréhension et après pour moi en tout cas c'était plus facile c'est comme ça que je fonctionne même quand j'ai eu des, des sessions après pour, pour parler sur un qui etc moi, eh bien, je n'avais pas de, de souci de, de compréhension. Quoi. Voilà. Non, c'est super. Après, tu dis, tu as eu beaucoup de temps. En fait, ça dépend de chaque élève. Hein. Il y en a qui vont avoir besoin d'aller très, très vite. Et dès le premier mois, on débloque. Il y en a qui vont. Être, qui vont. Le troisième mois, en général, c'est là où on met le gros bottage de fesses. ou C'est là où il faut le faire. <rire> c'est de dernière échéance. Mais après, chacun le fait à son rythme. Donc, c'est super que toi, tu aies trouvé justement ça avec les séries. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est aussi un défi parce que voilà. On envoie des défis tous les mois pour justement stimuler en tout ça et être sûr qu'à un moment vous puissiez passer à l'action. Donc, c'est donc super ce que tu partages. Et, euh, et du coup, est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça te prenait par jour ou, ou par semaine Est-ce que ça te prenait énormément de temps Comment tu t'organisais Est-ce que euh, tu as sacrifié des loisirs pour te mettre à l'anglais Ou est-ce que l'anglais est peut-être devenu un loisir alors, je n'ai pas sacrifié des loisirs, en fait, c'est juste qu'en fait, mais comme tu le dis au départ, quand on intègre, en fait, bien, en fait il faut prendre l'habitude et avoir des, des points d'ancrage, en fait, pour y penser, pour pouvoir le faire un peu tous les jours, mais en fait, finalement, après, ça devient vraiment une habitude. Et donc, en fait, ben forcément, le fait de regarder beaucoup de séries ou de films, ça, ça, ça prend un peu de temps, mais après, tout le reste... Ben finalement, voilà, enfin, je veux dire, de programmer une demi-heure ou une heure de session à uh, Italki, bon, ben, voilà, ça, ça se calme facilement. Et après, ben, voilà, ben, de lire, ben, de prend un livre en français, on prend un livre en anglais, on écoute quelque chose ben, en anglais. Enfin, voilà. Donc du coup, combien de temps à peu près Tu saurais dire ou pas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 C'est ce que j'explique dès, pro... dès le début du programme, c'est que l'idée, c'est que ça devienne totalement routinier, ça devienne automatique, comme un brossage de dents. Euh, et là, euh, le fait que tu n'arrives même pas à dire combien de temps ça t'a pris, c'est génial parce que justement, tu as très bien réussi à intégrer cette habitude. Et finalement, ça ne te prend pas plus de temps euh, qu'autre chose parce que tu l'as bien intégré euh, dans ton quotidien. C'est top, c'est super, bravo en tout cas. Euh, tu peux vraiment être fier euh, pour tout ce que tu as fait, trop bien. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui était dans ta situation euh, du coup, qui ne parlait pas, qui était bloqué à l'oral et qui, euh, qui aujourd'hui aimerait débloquer cet oral pour pouvoir voyager, être comme toi, euh, être libre de parler avec qui euh, il veut, où il veut. Ce serait quoi, en en fait. fait oui. oui. ben, il, faut, il faut juste commencer en fait, et puis après c'est un engagement avec euh, soi-même. Et puis, une fois qu'on commence et qu'on se rend compte que ben oui, c'est possible et que de zéro et en six mois, ben, on peut atteindre un niveau intermédiaire, etc., ben en fait, tout le monde peut y arriver. C'est juste que chacun doit découvrir sa méthode d'apprentissage et ce qui lui convient le mieux. Peu importe que ce soit plus de lire ou de parler ou d'apprendre de, des leçons, en fait, mais est, tout est possible. C'est un ben, super Super, j'adore. Euh, ben, nickel, j'adore ce conseil. C'est... Euh... Démarrer, en gros, c'est prendre la décision, y aller, s'engager, et oh, en six mois, c'est réglé. C'est ça. Super. Mais écoute, c'est super. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Adélaïde, pour, pour cet échange. C'est vraiment hyper précieux. Merci. Euh, merci <rire>